Aujourd'hui, on va ouvrir une pochette surprise de mini. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme on dit les filles, oui. nous allons ouvrir une pochette surprise de mini. Oui. Je crois qu'il y a plein de cadeaux à l'intérieur. Ouais Allons découvrir ce qui se cache. Oui. Oui, y oui. ouais, oh, suis... ah, oh. Vous êtes prêts oh, Regardez Vous êtes oh, Regardez mmh. c est, c est ça. Mmh, Il y plein de petites choses qui se cachent à l'intérieur. Oh là là là là là là. Ah, Alors, allez-y les filles, hein. Je vous laisse oui. présenter les affaires. Attendez, je te l'ouvre. C'est un peu compliqué à ouvrir. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Non, après. Je fais après après. Tu oui. arrives à ouvrir Et une fois qu'elle est ouverte, on se débarrasse des gros cornets. En fait, oui. par ici, à ah, regarde, j'ai trouvé l'astuce. Oui. Hop, et voilà et puis Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de tout ça Le mmh. beau cornet de mini. Ah, on a déjà eu ça. Tu ah, vois ah. ah, bon. <rire> voilà. Alors, c'est des petits bonbons. De ça c'est. Des petits autocollants. C'est quoi Ça, c'est un thermomètre. Alors ça, je sais pas, fais-moi. Euh... Oh, ben ah, oui, je sais pas du tout ce que c'est. Quoi Je ne sais pas. De quoi Moi, c'est ça. De quoi Je sais même pas à quoi ça c'est. pas ça là. Je sais pas. C'est pas du regardez, tout c'est. Il y a. Ah, bon. Un poster de Mimi. Des autocollants. T'as des autocollants Tu veux voir ton poster C'est un poster qui est différent est du mien. Ça. On a un poster. petit carnet. Tu le poster Il ouais. ouais. est, est, est mignon. On a mis mignon encore en poster. Ouais. Et bah, pas, Ouais, le même livre. On a le même livre ouais. pour... Ah euh, oh, wow. À l'intérieur, il y a plein d'activités. Et là ouais. Du coloriage. Et là, regarde le sac. Wow une création pour faire un vrai. sac, c'est super chouette. Attends. Ah Attends. bah moi... T'as un cahier T'as un, un cahier Je ne démarque pas. Démarque. Et moi j'ai ça. Il y a, ouais, pareil, il y ouais. a pour mettre une photo. Assia, ah, ah, à la place du thermomètre, t'as quoi Hop rien du tout, c'est quoi ça. Asia, ouais, oh t'en as assez d'autos qu'on en a de bullies vraiment. C'est bon les filles, t'as eu quoi toi en.. Euh... Ouais. Il ouais. cool. bah, y a eu. Aussi. A eu ça. Ah Lyenne ah, ouais. ah, aime bien ça. C'est un petit puzzle, tu sais, à faire. Ah, moi, oui, sais. mais je sais que tu aimes bien. Ça c'est Loubi qui l'a eu dans son oh, petit cornet. Ah, bah, Loubi te le prêtera parce que de toute façon c'est un peu compliqué pour Loubi. Laissez-lui un petit peu car regarde les petits. Il y avait des petites sucettes. Ah oh, regardez, faire ouais, hum. ouais. euh, ça en regarde fait un sac. Ouais, on fait voir. Regardez un petit sac. On peut le construire. Alors, je vais bien essayer de le construire avec toi. Oui, c'est bien Puis, a, ah, donné, ah, ah. Ah, ça. Oui, attends, attends. Et là, c'est fait Hop, voilà. On plie les déclinités. Voilà, là, on plie tout. Attends, Et tu peux me passer. Attends. Hop. Et regardez. Attends, regarde. C'est un peu compliqué pour toi, ça, Loupi. Hein? Non, c'est pas vrai. Ah si, oh, bah, c'est un, un peu compliqué, le puzzle à, à construire. Je peux, je la, je peux essayer. Hum, ça vient. Ça, sur 6, ça, ouais. Ah, je, je pense que ça va comme ça parce que j'ai pas de notice pour le mettre en.. Je vraiment la notice. Donc je supposerais que ton petit sac il, est, il va comme ça. Et voilà, un joli petit sac de mini pour aller faire les courses. C'est à qui Je sais pas à qui il celui est celui-là. Et C'est quoi Attends, je le Mais ça, ça c'est pour mettre une photo. C'est pour mettre une petite photo de toi. Donc, oui, euh... oui. des petits autocollants. Pour lui, voilà quand elle voudra coller. Voilà. Quand elle voudra coller des autocollants, eh bien, oh, C'est super chouette. Mm -hmm. Et fait toi, t'as de... eu un moule C'est ça Un petit moule en forme de oui. petit cœur. Ah, oh, regardez. En le droit, Attends, après, le pire nous idée se fait voir. Alors, ça, je crois que c'est pour... Tu sais ce que c'est Loubi Euh Alia euh, non je crois que c'est pour poser ses bijoux dessus. Hein oh, oh. C'est pour mettre ses petits colliers, ses bracelets, un porte-bijoux. Oh, il est un peu petit mais... C'est chouette Il est joli. Ouais. Est un ça, ou pas je sais pas du tout ce que c'est. Là. Attends, je peux savoir. Là je. Maintenant j'ai essayé de souffler. Mais non, ça n'a pas marché. <rire> non, non, non, non. Je, je sais pas du tout. Mais c'est un thermomètre. Et là, regardez, je peux me le mettre dans je mon mets... petit sac. Ah. Mets ton thermomètre dans ton petit sac ah. et ton porte. Tiens, ton porte photo aussi. Euh, ton porte photo. Ton porte bijoux. Non. Bon, oh. Attends. bon Attends. on passe à l'ouverture des oeufs mais non pendant faire. C'est cliquer des choses. Mais Me... non mais si, non. Tu je sais, ah, moi j'en ai que un. Elle bah peut-être que toi t'en as eu qu'un. Ah bah il y a un. ça. Oui et bah quoi. Peut-être que lui la moi. Non c'est à moi. C'est quoi? Bah, alors c'est ça moi. C'est ouais. ça ou c'est ça. Toi t'en as eu trois avec ça. Moi j'en ai zéro. J'ai eu ça. Il en faut deux chacune. Ouais. Et, et moi j'en ai pas eu. Mais si toi t'en ouais, as eu. Non j'en as pas eu maman. Oui mais eu. T'as eu ton porte ton porte-bichou et je sais plus, l'autre chose que t'as eu, je m'en rappelle. Et ton thermomètre. Donc ça fait deux. Ah Ben oui, allez ouvrez les oeufs, les. Allez-y. On va maintenant passer à l'ouverture des oeufs. Kinder. Surprise. Yeah, une moto, une moto habile. Allez. Il n'y a pas de chocolat quoi Je te mets une boule d'oreille. C'est quoi Ah une tes petites d'oreille. de mini. Ah oh, je sais en Ah, hein, enfin, C'est pas ta sortie, oh, une hein. moto. Voilà. Allez, de l'autre côté. Comment ah. ça se construit ce truc Oh là là là. Et voilà. Voilà. Ah ça revient avec le joli de jolis boucles de rose. Alors toi, t'as eu dans Love Kinder. Ah oh, petit Tu vois, chérie. Et montre-moi la notice avec les... Enfin, je pense que t'as une collection de figurines comme ça. Il faudrait, il faudrait le petit bout de papier qui est dans l'œuf normalement. Ah, tiens, il est là. Il est là. voir. C'est Kinder, oh, est... la collection... Euh... Petit oiseau. Hum. Après, c'est quoi Ça, Vas-y, ouf, le loupie. Waouh Alors... On hum. mange. Hum. <rire> il mmh. bon, a oui. Super Et Tu bon. peux la porter, Le chocolat mais... Kinder, il est très bon. Alors toi, t'as eu quoi dans ton œuf Une petite trottinette Alia a eu une petite trottinette mmh. dans son œuf. Ah, regardez Regardez, regardez. Mmh. Mmh. Une trottinette ah. aussi Alors ah, elle mmh. ah, Tu l'as montré alors attends, attendez les filles, je vais vous faire deux minutes Moi je l'ai eu dans les auteurs. Hop, hop, hop, hop, voilà, voilà, et voilà Attends, Regardez. tu mets, tu vois, tu mets comme mon homme de petit T'as un bonhomme homme de petit, t'as un bonhomme de petit Salut une trottinette Donne à maman. Donne-moi la notice avec. Comment euh, Ah bah ça. vous ça ah, bah, euh, Montre-moi ta notice que je vois. <rire> Alia... ça, ah, y dans son deuxième... Euh, allô, allô, ah, la le petit lapin. Mm -hmm. euh, allô, mon notice. Oui, il y a lapin. Attendez, attendez, les filles. Vous m'en demandez eh, beaucoup Mais Il paraît tout le monde, regardez. Euh, non non, mais Regardez, regardez. Mais oui, mais... Ah bah ben j'arrive. Je ne pas mettre dedans. Ah voilà. Mais moi, elle va pas avec ah, que moi. là elle va être que moi. Alors ça c'est quoi Ça c'est Loubi qui a eu ça Non, c'était moi. Ça c'est Asia. Asia, aïe. Ah il a des Un autre petit poisson. Bah oui, c'est la collection des... Tiens. Quoi Tu peux voir alors, attends, je ne sais plus comment elle oh, allait est là C'est tu sais, pour faire rapide. Non, ce n'est pas, des, chose agratif, à fait. pas fait. des choses gratter. À... Ouais. Oh, ah, je n'ai pas fait. faut ça, Comment Ah, c'est la petite trottinette bleue. Alors, Alia, tu avais bien. Oui. Ah, je pense que c'est comme ça. Il faut Et du chocolat. Ce que je te le fasse Ah, mais il y a quand même. Et voilà, <rire> une trottinette bleue. Et regardez, il euh, y bien comme ça. Elle a que des oiseaux. C'est hein Bah ah, matin le lapin. C'est bah, oh <qu> bien. C'est Un autre petit lapin. C'est une coquillette à terre. a vu. vu. vu. Après, là, c'est un petit oiseau avec ses rollers, attends, un ouais, petit lapin. Regardez, voilà. Madame, mon petit Et puis voilà. Ah, un petit oiseau ah, oui, oui. Moi, Un ça. petit chanteur. Bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah. Un petit chanteur encore. <rire> et je peux d'avoir un petit chanteur ah, attends. Une ah, tranquillesse bleue. Ah. Une trottinette verte. Et voici. Oui. Oh, encore un petit lapin bleu. Et voici. Super, maman. Oh, c'est tout mignon. Et là, on a eu ah. un ouais. chouet un peu différent. Un petit ours avec son petit bébé. Et voilà. Oh. Et voici oh. tous les deux. regarde Pas ouvert, vous avez hein. tout, vous avez ouvert tous vos. nerveux oui. les filles, oui. vous vous régaler Fais voir. Bon. Ça, ça doit être un. Attends. Tu sais... Mini. Oh, non mais c'est pour me mettre sur les. vêtements <rire> mm. C'est pas à coudre. Non, ah non, c'est un autocollant. Je crois que Non, non c'est à coller. C'est oui. différent. Et Ça va où ça Ça va sur les trot la trottinette, c'est ça Non. Ah si si si, ben t'as le modèle. Hein. Vous avez ça les modèles, qui collent les autocollants. Ça lui, là, c'est pas toi. Si. Mais bah, il y a une trottinette chacune. Hein. Ça. Euh... Ça moi. Et ça moi. Mm -hmm. oh. Bon. Alors, vous êtes contentes de vos cadeaux que ouais. vous avez eus Oui. Et sur qui, ces Attends. Non. Ah et, euh, je vous mets partout euh, Oh n'oubliez pas de mettre des pouces. N'oubliez pas, de de pas de mettre des pouces. Vous abonnez à la chaîne. Et ça y en N'oubliez pas de mettre des pouces, abonnez-vous à la chaîne à la chaîne et c'est une heure les amis J'espère que la vidéo vous aura plu. Nous on s'est bien amusés. Cool. On a eu plein de petites surprises. Et maintenant, on se régale. Merci à, vous, Salut, Merci à tous, à très bientôt. <rire> Au revoir. Allez, moi,